Toi jusqu'à ce qu'il doute de toi, à ah, ce qu'on va faire là, il s'entraîne pas et en plus on doute de frère. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour des... Aujourd'hui, on va peut-être se faire des ennemis. On, on... va s'en faire. Non, on va pas s'en faire. C'est sûr, il y en a qui vont pas être contents. On va juste dire des vérités. Bon, il y en a, je le vois, là, je suis pressé. Donc, c'est simple, ce qu'on trouve sur YouTube en ce moment, c'est est-ce euh, que lui, il est dopé Je te fais une vidéo de 15 minutes pour te dire oui ou non. Est-ce que lui, il est voilà. dopé Je te fais encore une vidéo de 15 minutes pour te dire si oui ou non. Les gars, aujourd'hui, vos influenceurs préférés ou non, on va les mettre dans cette vidéo et on va vous dire on va donner notre avis. Ça sera notre avis. C'est notre avis, évidemment. Depuis que le feed game existe. On regarde, on a vu l'évolution, on, on connaît sait. les personnages, donc on va vous donner notre avis. Je pense qu'il est fiable à 70 comme entraînement diète. On va mettre ceux qu'on connaît 103. principalement à ceux qui ne disent pas euh, grand-chose. Donc, toujours ceux au-delà de 10 000 abonnés. Et euh, si vous pensez construire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous faites partie de cette liste, on est toujours euh... ouvert à des fiches évidemment. <rire> <rire> C'est voilà. pas parce que. Euh, parce que euh... nous, on est fitness fusion, donc fit avant. Et euh, chargé, pas chargé, j'en ai rien à foutre. Euh, voilà, sauf si t'es pas honnête. Ouais. Oui, naturel. Naturel. Naturel. Naturel. Naturel. Naturel. Oui. Naturel. naturel, naturel naturel, naturel, naturel on, va on les a sous les yeux et on va commencer avec celui de Mike bon, ça va aller très vite hein, les gars au moins vous, vous allez avoir votre réponse naturel, Mike. naturel 100% bien sûr. si on me dit chargé je serais déçu esthétique, en photo il rend très bien parce qu'il y a des bonnes insertions il gros pectoraux hein. mais il est souvent congestionné sous une bonne lumière en vrai on l'a vu les gars vous pouvez lui faire confiance, 100% et Nadie, honnête. 100 natif. Et coach diplômé. Enzo voudra, naturel et Ben non. Oui. Voilà, vous avez votre réponse. <rire> non, sûr que non, il est pas que, Évidemment. Des gens qui pas il ce, est chargé à mec. 600%, frère. Il, il envoie des dingueries, voilà. c'est sûr. Voilà. Et je pense qu'il a jamais vraiment pu le dire parce qu'il a été flic avant. Et peut-être que dans son avoir. entourage, il y a des flics et tu vois, non, mais... Non, non, non, non. ça, c'est du bullshit, gros. C'est juste à son job. Ouais, non, ça n'a rien à voir, voilà, t'as compris. malhonnêteté c'est nati nati et bien en plus sûr. bonne génétique parce qu'il s'entraîne. Pas beaucoup en salle vite fait et ah, il a ouais. un très bon physique. Et je crois qu'il se considère plus vraiment comme un gomuscule, un gosse hein. de, de fitness. game, voilà, mais euh, en tout cas très euh, très, voilà, très son, bonne chaîne YouTube. J'aime bien ses vidéos. Il fait son sport quotidien. Il a une bonne génétique quand ouais. même. Il fait pas trop attention à ce qu'il mange et il a des super résultats. Donc on pouvez y arriver aussi. Marvel Fitness. Marvel ouais. Fitness. C'est de la musculation lui Chargé de communication. Voilà. <rire> non, pas non, du tout. naturel. Euh, nati sur. Sur est certain qu'il est Natty et très bonne génétique pour quelqu'un de très grand. Très bonne génétique de face. Ah, de dos, c'est fini, il n'y a plus personne. <rire> Frérot, travaille le dos. Pourtant, il fait beaucoup de traction. Hein. Ouais, mais là, il est reparti en salle, je pense que c'était ça qui lui manquait. Ouais. là, il à un va se faire un bon dos. Les... Tout ce qui est poulier et tout, t'as vu, t'as pas dehors. T'as pas envie de vraiment vrai. le faire. Là, il... il va se buter, il va sortir ses programmes bientôt. Et euh, je pense qu'il va le faire. Donc, les deux, oui, on va finesse. Hein, hein, si vous voulez des programmes, les ils sont meilleurs parce qu'ils sont personnalisés. Sont lui, pas lui pas tu peux le skip. Lui, tu peux le skip, c'est pas fit game. Mais fais ta pub. Non, bien. lui, tu peux le skipper, c'est pas fit game. Mais tu veux pas faire la pub T'es déjà en train de le faire, frère. J'en ai vu des forceurs, hein, mais alors toi, <rire> frère oh, Moi, je veux rentrer chez eux, dans le portefeuille. <rire> si, il prend l'argent, <rire> il demande même pas la vie il dit « Ah, mais si <rire> !» Eric Flagg euh, Naturel, naturel les et gars. excellent génétique en plus. Ouais. Pour quelqu'un qui fait du poids de corps, excellent physique. Il va quand même en salle, surtout De temps en temps régent. pour faire les tweets. Pas de doute à avoir sur lui. Il a touché, il touchera et, il et ce touche, qui est bien, c'est qu'il l'a dit. Il après, a dit... Donc il l'a peut-être pas dit au bon moment. Peut-être qu'il était... Pour dans... sa compétition, il a dit qu'il a pas touché, mais le physique qu'il avait affiché, pour moi, il l'a touché encore. Après, pour la sèche, tout Après, c'est notre avis. Hein, c'est mon avis. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il l'a dit euh, peut-être plusieurs années. Tard, mais il l'a même avoué. Idris de Manga Idris. Eh, Lui c'est dingue. Lui il m'a Sacré shape. Gros, je le vois sur Twitter pourtant. C'est dans prénom salle hein. Mais dans le film, on n'entend pas trop parler, j'ai l'impression. non, parce qu'il est dans un autre délire lui. Mais ses vidéos elles sont énormes. Là, il fait des son... vidéos où il fait des épées et tout ce malade et du physique en même temps. Et son physique et ses Incroyable. c'est n'importe quoi. Lui c'est vraiment Idris. Si tu passes quand tu veux, tu nous invites. On voilà. va. On prend le billet, on est là le lendemain. Incroyable. Je crois qu'il y a un à 180 ou pas. T'es un ouf toi ou quoi 160 Non, moins que 100. Non, gros. 170 en décliné eh on parle de décliner on ah, parle pas de bench hein, hein, décliner, il n'y a, a pas d'escroc ici hein. vrai. mais gros costaud il Raphaël Cuesta un des physiques préférés du feed game moi je dis Nati sa compétition elle, Comment, elle, elle a mis un doute à tout le monde mais il a pas gagné il était pas sexy et, hein sa compétition et voilà et pas écorché, hein. et je pense qu'en vrai on l'aurait trouvé on l'aurait trouvé meilleur on est d'accord parce qu'en vidéo les gars ça rend toujours bien mais moi je pense vraiment que ce mec là il est Nati pour moi il est Nati il y aura toujours des mecs qui savent pas s'entendre. Ouais, il frustrés. est trapu, petit, un peu comme moi, et des grosses cuisses. Pour moi, il n'a euh, Non, c'est sûr. Mais comme je disais, il y a des mecs frustrés qui vont dire que lui, il est dopé. Hein, est comme ça. Alors que non, les gars, ça, vous pouvez le faire aussi. Jean-Hô, euh, musculation. Il ouais, n'y a Natti, pas de doute. Il hein, n'y a aucun passe... problème. Antifragile, je connais. Antifragile, team de... De... De... De... De... Dedans, de dedans, plein dedans. Ils sont costauds. On va se faire frapper, on va le dire quand même. Ils sont chargés. Suivant. Rédi Koya. Nati. nati le ah, pour moi, est... il est Nati. Ah, moi, je suis sûr, c'est enfin, moi. on ne peut jamais être sûr. mais Il a des points faibles, il met un bon physique. Il a des... Non, pour moi, ça il est Nati. Ça fait des années, son physique, il ne ouais, pas. pas du tout le mec. Euh, après, dans sa team, sûrement, qu'il y a des chargés. C'est super parce physique, il y a du chargement, voilà, on parlera parce après. Parce que c'est des teams de passionnés. Ce n'est pas forcément parce que lui, il est entouré que forcément il... Regarde, yeah, on a bien des connaissances, elles sont Attends, dedans, ça, pourtant on ne touche pas... On connaît des gens, ils sont dedans, pourtant on touche pas. Ouais, parce que t'es entouré que... Tu, tu veux vraiment balancer des petites pics comme ça Ouais, 3 to God. Le mec nachi. a jamais réussi à avoir de six-pack, séché énormément. Ses perfs sont pas incroyables. T'es un fou, une force de titan. Hein. Ouais, je fait 140 au développé couché. Eh, aux alters, t'as vu combien Il prend les 60, lui, hein Non, mais 1RM, développé couché. Non, mais c'est pas que au RM. 60 kg, il y a ma 1RM. Oui, sauf que lui, les alters de 60, il joue avec au couché. Toi, tu joues pas avec les 60 au couché, Euh Tu m'as pas en... fait 12 RM. J'ai pris les 70, tu l'as vu ou pas ben oui, je l'ai vu justement. <rire> je me demandais si j'allais curler avec. Sont pas montées. Non, non, il, est, il a de la force. Allez ah, voir ça force, si vous ne l'avez pas vu. Hein. Le fitail Basilda, c'était incroyable. incroyable. Kurnaz Natchi. Kurnaz Natchi, je suis d'accord. Waglerini, bah, il l'a dit lui-même. Très bon athlète, excellent. Il, il est, est pro, pro donc c'est normal. Il, a... il est honnête là-dessus ouais, juste... Il est totalement honnête. Il ne dit pas en fait. Oui, mais et on n'est pas con. Il laisse clairement penser qu'il est dedans. Et Bien on sûr. On le sait. Thibaut. Thibaut Enchine Shape. Excellent physique d'ailleurs Lui il s'entraîne En ce moment euh... un très bon physique ouais, Depuis qu'il fait du crossfit C'est n'importe ouais. quoi Quand il faisait de la muscu Pour moi c'était un gros muscu, tu vois Là c'est vraiment un athlète ah, là, Il est bien et euh, Après, il y a eu des screens de, sur Facebook qui sont sortis à l'époque avait... et tout, mais euh... je pense qu'il a essayé de faire un pas et il a pas fait pas marche arrière. Peut-être qu'il a pris une fois, mais il n'a jamais recommencé et peut-être qu'il ne l'a même pas commandé. Il... Est Juste s'y intéressé. Ensuite, Aline Dessine, Non, non, non, non. Ce qui est <rire> bon, ce qui est bon, <rire> c'est bon. Alex Levent. <rire> Les gars, c'est parce qu'on a une tier liste devant nous. Non, coup, Alex Alex Levent. Tu t'es trompé. Tu sais pas que tu as Alex Levent. Naturel. Un Il n'y a même pas besoin de s'éterniser, Nathie. De On va plutôt s'éterniser sur le prochain, gros. Sur le physique. prochain, là. Alors lui ah, Alors toi, toi on t'aime bien, c'est pas franchement parce... t'es super gentil. Ouais, voilà, je me suis régalé, on s'est régalé. On parle de maître C'est une calme. très bonne personne, très gentille. Mais notre avis a changé. Je me suis fait biaiser un petit peu lui, sur le coup. C'est grâce à Fab Building ouais. qui a sorti une vidéo. Mais dit... on le pensait déjà qu'en a... en revenant et tout, la réflexion s'est posant, on a dit quand même énorme sur les vidéos comparé à nous, c'est bizarre. Voilà. En pour fait, pour moi, ce qui s'est passé c'est qu'on on était content d'être arc à Arcachon C'était notre rencontrer. premier fit à deux. À deux, c'est vrai. Parce qu'on l'avait vu sur l'image juste avant, mais à deux, c'était notre premier fit et euh... on était content voyage et tout. C'était un beau voyage, on s'est régalé Bien il est super drôle et tout voilà. ce que vous voulez mais pour bon, moi il touche il est pas honnête il n'a pas photo il a pas été honnête là dessus voilà. en tout cas et ça... et c'est triste parce que ça fait des années et en plus il bave sur, euh, sur les autres euh, calme on personne là, on est un peu débouté tu vois euh, si c'est pas le cas moi j'ai essayé de t'en parler sur Instagram N'hésite pas à revenir euh, vers moi parce que tu m'as envoyé un peu balader euh, quand j'étais je t'envoyais la photo faute... la vidéo de Fab euh, mais nous on pense que t'es dedans maintenant après il fait ce qu'il veut on après on... fait ce qu'il veut mais le gars, il a déjà fait des compètes il va en refaire ouais, moi j'aime pas les gens qui sont mais faut le dire voilà qui sont dedans tu dis pas je suis Nati. Voilà. bref. Moi je suis Nati. Kylian Nagan, euh... performance de malade mental. Ouais, mais je le pense Nati. <rire> je pense qu'il est Nati. Mais en fait, lui, ce qui il met met le doux, doute, Non, lui ce qui me met le doute c'est qu'il part d'une base très skin, très très skin. Alors, moi je pense que c'est un super coach. Moi j'ai un doute. Il a su Je, je suis pas sûr, su coach. j'ai juste un doute. Et il se donne à 100% sur chaque Moi j'ai juste un doute. Sa diète, elle est métrées, c'est les légendes de, pas. de pour moi je pense. Ouais, tu le droit. Je m'avance pas, j'ai juste un doute. je dis peut être prédisposé à être très puissant aussi. après. Oh du Bon, enfin, C'est ce, euh... tout. T'as 4-5, moi je suis à 3. Lucas Griff. Euh, Natchi, je pense. Natchi. En plus, on en a parlé avec Il l'avait rencontré, il nous l'a confirmé, donc on fait confiance. Même que... en compète, le mec était shred, mais il était maigre. Ah, tout maigrichon. Ça. Mais bien, tu vois. Ah oui, mais, mais maigrichon. En ouais, gros, ouais. tu le mets en t-shirt, il disparaît. Lui, il de... veut pas s'arrêter de bol, parce que ça le permet d'aller au maximum. Et ça sert à quoi d'être en t-shirt et d'avoir l'air d'un lambda Quel est l'intérêt T'es en t-shirt, on je le Est-ce que le logo FF qui ressort là, il est gros C'est un t-shirt je mais on voit quand même que le pec, là, il pousse sur le logo. Donc, n'hésitez pas à acheter ce magnifique. L'icône Wifnati, Frank Roper, il est dedans. Non. Tu l'as vu physiquement Il est vieux. Hein. Bon, en tout cas, c'est un escroc, lui. Je pense que pour son biz, il serait prêt à tout. En vrai, inintéressant. À son âge. C'est à son âge. Ouais, c'est peut-être possible. Moi, il là. a 60 ans, réveille-toi. Ton daron, tu le vois être comme ça, toi non, non, mais mon daron, il ne fait pas de la musique, eh, frère. Eh, eh. Non, pas à 60 balais, gros. Il faut se réveiller. Ouais, il a toujours été sportif. Il ne fait... sait ça pas s'entraîner, frère. Il fait des, des séries uniques. Ouais, non, est non, c est, c est non, il y, en il, y, en il y en a dedans. Il a toujours été sportif. Ma mère, la pute, il est pas dedans. Euh, bah, moi, je dis, il est pas dedans. Il est dedans. Et ma tante, je l'aime bien. donc euh, est Il oh, y yep. a dedans. Suivant. J'ai encore des aides. Il l'a dit. Il est dedans. Il a dit, donc, euh... TRT, donc euh, considéré comme dedans. Voilà. Et super shape quand il était à son top level. Hein, Excellent. Très bonne génétique. Et, euh... Gros respect à lui. Nassim, Nassim Saili. Euh, nati, nati, Nati, bien sûr. Nati. Potentielle charge genre euh, pour sécher pendant ses prépas, non, non, mais je pense pas. Je pense pas, pour moi il est Nati. Voilà, ouais, pour moi il est Nati. Ah là voilà, ça fait des années qu'on le regarde. Ouais, pour moi il est Nati. Il n'y a pas d'évolution depuis un long moment, les gars. Pour moi il est nati. Euh, Cher Fitness, il a touché Il a dit qu'il avait arrêté. Il a dit qu'il avait arrêté. Il a menti. Il a menti très fort, il a jamais arrêté. Il est vite revenu dedans. Et il n'avait jamais arrêté entre deux non plus. Déjà, lui, s'il ne s'était pas piqué, c'était lui le meilleur du feed game. Il non. Oh, déjà, Nachi, non. il était. Non, parce que pour toi, il était déjà dedans quand on le regardait. Ok, bon, en tout cas, il est dedans. On est là pour vous dire ça, donc il est dedans. Très bonne symétrie, par contre. Il a bien fait de se mettre dedans parce qu'il a des insertions de malade mentales. Body time, on va les prendre séparément. Nachi, les deux. Moi, je les mets ensemble. Nachi, les deux. Je suis d'accord avec toi. On les prend ensemble. Nachi, ensemble les deux. Les deux. On les prend les how tous les deux. Basinga. Basinga. Basinga Nati. Nati, on l'a et... vu, c'est validé, c'est validé. Nati. Ah, vous l'avez vu, vous avez comparé nos physiques. Je pense qu'on était assez proche. Nati. Non, mais on était assez proche au niveau oui. des physiques. Nati. Moi, c'est ça, 100%. en fait. J'attendais de, de, de voir en vrai ce que ça donnait. Et on a eu la confirmation. Pour moi, il est naturel à 100%, il n'y a pas de problème. Ah, c'est sûr. Reda Mamouni. Il est dedans, il l'a dit. Il est dedans. Euh... Ouais, non. En... Ouais, si. En si, enfin... hé, hey, gros, il faut arrêter les combler, Non, il l'a dit du genre. Euh... Bah. Il... il dit pas qu'il est chargé. On il... le sait. Il dit, les mecs, ne soyez pas bêtes. Bien sûr. Euh... Non, parce qu'il y a des qu'il pense encore nati mais il l'a dit dans certaines vidéos ne soyez pas bête en dit, gros il est dedans je dis pas, pas je, que je suis nati mais et il dit pas je suis chargé il fait comprendre qu'il est dedans mais il vous fait comprendre en vidéo voilà double dragon double dragon, dragon chargé on à dit 300% mais que que à mi temps ils ont dit un petit peu de temps en temps ah, ils... <rire> on somme seulement du qnt les gars c'est voilà. nati depuis euh, nati euh, total depuis toujours, pas de problème hein. totalement nati euh, euh, depuis 2015 <rire> bon, rob transformer transformer dedans il a, les gars. Dit, il a dit mais de dedans transfert. mais seulement pour gros euh, oh, il crois. fait pas les jambes il s'en bat <rire> les couilles pas, okay. bon, on l'a pas vu il fait pas il l'a dit gros il, il fait pas non, les jambes non, il l'a dit il fait non, pas non, les jambes il a dit j'aime pas faire les jambes il ne fait pas les jambes bon moi je pense qu'il a dit je n'aime pas faire les jambes moi, je, suis dit, je ne fais pas, de pas les ça. jambes pour moi il les fait les jambes hein. c'est juste qu'on les voit pas mieux blouson sommé le petit blouson j'aime bien lui blouson sommet il fait plus trop partie du film il a dit naturel Nico Dalham excellent Excellente vidéo, excellent physique gros muscu, Connaisseur. Gros nati, c'est pas un nati, c'est un gros non, non, nati, tu vois. Que, <rire> il est sous-estimé, lui aussi, j'ai l'impression. Ouais, que... Il est vraiment très sous-estimé. Euh, très sous-côté. Euh, je suis pas sûr Non, on, on le fracasse, physique. on le fracasse. Il est sec, mais il fait un peu mince quand, quand tu le vois quand, quand tu le vois à côté, en fait je l'ai vu à côté d'autres personnes, il est fin quand même. Il est très propre, mais il est, propre, mais il est fin quand même. On est, on est plus massif que lui. Moi j'aime bien ce qu'il fait sur YouTube. Excellent. pas divertissant, excellent. On apprend beaucoup super physique. Antoine Fontbonne tiens. Nati, il n'y a pas, pas photo. Si lui est chargé, euh, j'arrête la musculaire. Loïc Fit. Loic il Loic a fit sa est place là-dedans. 100%. C'est pour ça que je le kiffe. Et Totalement il y transparent. Et Avenir, et il a physique bien comme j'aime. A il tout ça, Et Depuis sa transformation, il y en a plein qui pensent qu'il est chargé. C'est énorme, mais il n'y a pas dedans. Les mecs, il s'est juste super bien entraîné à il avec a... l'aide d'un coach euh, qui lui a fait d'entraînement. Sur, hein. sur un an. Et en plus, il s'était déjà entraîné avant, donc il a la mémoire musculaire qui revient. Non, mais il pense que sur un an, il ne peut pas se transformer. Non, mais c'est des sur un il, an, il, il faut faire des super bonnes choses, et comme d'hab bah, sur Finals Fusion, on fait des programmes personnalisés sur un an. Coach, plus diète, plus motivation, les gars, en un an, c'est fait, hein. Nachi. Essane NFC euh, Lui, c'est le train, hein. lui, ouais, dedans, il est dedans, il euh, la team, les gars. Euh, tous, tous frère, mais après, compètes, ils sont des compètes, c'est tout à fait ils normal. Sont, eux, ils sont motivants. J'aime bien, moi. La, la qualité de vidéo sur Essan c'est n'importe ah, quoi. Ah, les champions Ah, les champions Oh, c'est trop Alors ah, l'entraînement, en ce <rire> moment, ils regardent les champions il dit, allez ah, champions, tu fais 12 rêves, frère, oh, direct. Ouais, 150 kilos, c'est parti. Oh, je des bah, ah, les champions Non, non. non Nelson. Oh, il est dedans, Je sais pas, oh, il il a pas... dit. Oh non, il a l'a peut-être pas dit, mais il est dedans ah, les gars, Il est dedans. Il faut arrêter de se faire des films. Hein. Évidemment. Ok. Non, non. Non, il y a des limites au 12. Non, mais il y a une période, je me disais. C'est non, frère. Non, il il fait 2 mètres, t'as vu comment il est massif oh, Il est dedans. Il est dedans. Et je crois il l'a déjà dit Ouais il l'a dit Sur les salons il dit... euh, quand il a croisé Marvel C'est juste ça On n'a rien Fitness et Fusion tiens hein Moi je dis Nati. Sauf pour Pimous Nati. Pimous c'est celui de droite C'est le petit Robessoin <rire> Sur la photo vous de Daniel Vous Damien. voyez le blond là il Vous en voyez en le mec là, avec les cheveux jamais. noirs là On va Point couper ça Peck, va trop loin Il envoie sec <rire> C'était Fitness Fusion De la FL Vous étiez en présence de Abdel Karim, force et fun. <rire> et lui, il me suit dans mes conneries. C'est Didio et Pimous. Pourquoi tu me suis dans mes conneries?